Alors ce premier changement va impliquer un changement aussi dans, dans la manière dont on va gérer le réseau. C'est-à-dire que où on va gérer le forwarding, le relayage des paquets. Donc avant c'était simple. Vous aviez une liste de préfixes, classe A, classe B, classe C. Vous aviez un paquet IP qui arrivait. Vous prenez l'adresse destination et vous regardez par rapport à, aux différentes classes. Donc vous voyez, A ça c'est une classe B. Donc je vais voir dans ma liste des classes B je cherche les 16 premiers bits qui, euh, qui correspondent. Maintenant, on ne sait plus la longueur qui correspond. Et on peut se retrouver avec, par exemple, euh, des. Alors je vais prendre un réseau ici où, par exemple, on a trois sous-réseaux. Alors je prends 10.0 point 1, euh, point, slash 24, pour ce réseau, 10.0.2, slash 24, et 10.0.3, slash 24. Donc ici, si on écrit 1, 2 et 3, en binaire, ça vous fait 0000001, 00000010, 00000011. Donc, qu'est-ce que l'on voit Bah ben, C'est qu'ici, j'ai ces trois bits, ces deux bits-là qui varient. Donc, au niveau de ma table de routage sur ce routeur, donc on va donner une adresse ici, alpha1, Et eh bien, au niveau de ma table de routage, ce que je peux mettre, c'est pour joindre le réseau 10.0.0/22. Eh bien, j'envoie à alpha 1. Donc, si on a les 22 premiers bits, donc, qui sont 10.0.0, et ça c'est écrit en binaire, 0, donc les 22 premiers bits, j'envoie vers cette destination. Maintenant, on peut avoir ici une autre entrée où on aurait, par exemple, 10.0.5 24. 6, etc. Alors on va mettre, donc on était à, on va mettre 4, 10.0.5 slash 24 et 10.0.5.6 slash 24. Donc si je l'écris en binaire, donc 4, ça nous donne cette valeur-là, 5. Ça nous donne cette valeur-là. Et 6, ça nous donne cette valeur-là. Donc ici, alpha.2. Si je veux aller sur 10.0. Donc ici, ça va être 4 slash 22. J'envoie alpha 2. Vous voyez, là, on a un exemple d'agrégation. C'est-à-dire que je peux, en une seule entrée, représenter plusieurs réseaux de, de taille 24. Maintenant, supposer qu'on veut, veuille rajouter un, un réseau, et j'ai ici, je veux rajouter 10.0.0 slash 24. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux mettre ce réseau ici? Oui? Alors, si je fais ça, je dois rajouter ici une entrée, 10.0.0 slash 24, je l'envoie à alpha 2. Donc, ici, vous voyez, alors, si vous êtes néophyte, vous dites, bah, là, j'ai deux fois 10.0.0. Et donc là, il y a un problème. En fait, il n'y a absolument pas de problème, parce qu'on a des longueurs de préfixes différentes. Et donc, quand un paquet va arriver, donc par exemple, j'ai un paquet qui arrive à ce routeur avec comme adresse 10.0.0.1. Qu'est-ce que je fais Je regarde dans ma table de routage. J'ai cette entrée-là qui correspond avec 22 bits en correspondance. Ici, j'ai cette entrée-là qui correspond avec 24 bits en correspondance. Donc, qu'est-ce que je fais J'applique un algorithme qu'on appelle du plus long préfixe correspondant ou du longest prefix match qui correspond à dire, je vais prendre l'entrée sur lequel on a le plus de bits en commun. Et donc, je ne vais pas prendre celle-là parce que ici, j'ai que 22 bits en commun. Ici, j'en ai euh, 24. Alors, on peut même aller plus loin. Supposons que je rajoute une machine ici, et cette machine, je lui donne 10.0.5.2. alors Parce que je l'ai déplacée, je n'ai pas voulu la reconfigurer et autres. Ben, Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je peux rajouter ici dans ma table de routage, 10.0.5.2 slash 32, je l'envoie à alpha 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir Ici, on va avoir une correspondance sur 22 bits. Et ici, on va avoir une correspondance sur 32 bits. Donc, dans ce cas-là, Longest Prefix Match va me faire prendre la plus grande valeur. Autre cas, vous avez par exemple ici votre sortie vers l'Internet. avec l'adresse alpha.3. Ce que je peux faire, c'est noter 0.0.0.0, slash .0, .0, .0, 0. Donc là, cette valeur-là, aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le slash 0, c'est-à-dire aucun bit en commun. Donc si, par exemple, j'envoie un paquet sur 10.1.0.1, donc cela... Aucun ici ne correspond. Le seul qui correspond, c'est celui-là. Donc, je l'enverrai vers la route par défaut. Donc, généralement, on note, comme vous avez dit, on était feignant. on va noter 0-0, la route par défaut. Quand, si on revient dans l'exemple précédent, par exemple, je veux envoyer à 10.0.0.1, là, on voit qu'on a un match, avec 0 bits, là on a un match, une correspondance avec 22 bits, ici 22 bits, et ici euh, une correspondance avec 24 bits. Et donc on prendra cette Alors là ça rend quand même le, le look-up, c'est-à-dire la phase de trouver l'entrée un peu plus complexe, parce que c'est pas parce qu'on en a trouvé une qu'on est content. Il faut que ça soit la plus grande. Donc, ça veut dire qu'il faut des algorithmes plus sophistiqués pour aller chercher rapidement la bonne information. Donc, ça complexifie un peu par rapport à ce que l'on avait avec les classes. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être généralisé parce que, vous voyez, ça nous permet d'attribuer plus, des, autant d'adresses qu'une entreprise en a besoin sans gaspiller. Et ça nous permet aussi d'agréger les, les tables de routage. Donc ça c'est quelque chose d'assez génial, qui a été mis en place en 93, en 94, et ça a été un des plus grands changements au niveau de l'Internet. C'est-à-dire que le passage actuel d'IPv4 à IPv6, c'est quelque chose de relativement simple par rapport à ce qui s'est fait à cette époque. Parce que là, on change les comportements dans les équipements, donc on doit changer les règles, alors on a encore une compatibilité, avec la notion de classe, mais on a quand même des choses à changer, si on veut introduire ce genre de choses. Et puis surtout, les protocoles de routage doivent maintenant annoncer, non pas simplement des préfixes, mais doivent, ou des classes, où on savait la longueur, mais doivent annoncer à la fois l'adresse, le préfixe, et la longueur du préfixe. Ça veut dire qu'il faut modifier tous les protocoles de route. Alors ça, ça a été une des premières choses qui a été mise en place au niveau de l'Internet et qui a réussi à sauver l'Internet. C'est-à-dire que qu'on a réussi à réduire la demande d'adresse puisqu'on gaspillait moins. Alors évidemment, on a introduit de la complexité. Mais c'est moins grave. Parce que tout le monde était sur Internet, tout le monde avait ses données sur Internet. Et donc le coût pour passer à autre chose était plus élevé. Donc les administrateurs étaient prêts à faire un effort pour continuer à garder l'Internet. Donc ça, c'est une des, des premières mesures qui a été prise à cette époque.